Plus jamais ça. Construisons ensemble le jour d'après. Face à l'urgence sanitaire, des mesures de rupture sont nécessaires. L'heure est maintenant à la mobilisation pour reconstruire ensemble un futur écologique, social et démocratique en rupture avec les politiques actuelles. Signez et faites circuler la pétition unitaire.